Bonjour, euh, je suis Vihemna kunis Kapatici et mon domaine d'expertise concerne la psychologie clinique. Je suis hypnothérapeute et ericksonienne en cabinet libéral, enseignante à l'université catholique et conférencière. Pour l'année 2021 22 je vous propose un cycle de conférences sur le thème des mémoires psychique, familiale et liberté de soi. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la loi de la conservation de la matière énoncée par Lavoisier et qui peut être aussi utilisée pour définir la continuité de la vie. Nous héritons tous d'un passé riche tout apporte de notre ancêtre, que ce soit conscient inconscient, visible ou caché, bon ou sombre. Acquérir, transmettre, concerne la famille et chacun des membres de cette famille, individuellement et ensemble, dans les liens, donc des liens biologiques, et aussi dans les relations euh, des différents membres d'une de de fam famille. L'espace psychique commun et partagé par tous les membres de ce groupe. La question de la transmission est au centre de la continuité du groupe familial, au cœur de la vie psychique et organisateur de son projet. Donc c'est une transmission de vie, c'est la biologie, une transmission des biens matériaux, des savoirs, des savoir-faire, et aussi transmission psychique des mémoires dans ces différents aspects. La transmission des mémoires psychiques familiales se propage et se transforme en passant d'une génération à l'autre. Donc, pour bien comprendre cet héritage psychique euh, individuel et familial, que ce soit conscient ou inconscient, affectif ou social, il nécessite d'avoir un ensemble de tableaux familiales de fond, en particulier le contexte transgénérationnel duquel un sujet, un membre de la famille, est issu. Donc, dans ce cadre-là, je vous propose un voyage à travers les coulisses des mémoires familiales transgénérationnelles qui donne une toile de fond de, pour comprendre les vécus de chaque membre de la famille et dans son ensemble. Donc la famille permet pas seulement la transmission biologique, émotionnelle, symbolique d'un sujet d'un membre de la famille donc néanmoins après il faut prendre en compte et toutes ces superpositions, la interchoc avec lesquels les mémoires, les affects, l'histoire, les vécus, les sociales, culturels vont exister ou ont existé. C'est l'universel dans toutes les familles depuis toujours. Des émotions, des événements, des vécus n'ont pas toujours bien été intégrés par tous les membres de la famille et ils peuvent ressurgir dans la vie des héritiers donnant des souffrances, des incompréhensions, des répétitions. Donc, au fil de nos six conférences, nous apportons des clés de la compréhension, des liens et d'imbrication de ces héritages à travers des analyses, ainsi que des contenus qui sont incorporés dans les alliances familiales, dans les loyautés, dans les dettes invisibles dans les traumatismes, dans les syndromes d'anniversaire, dans les deuils impossibles, dans les non-dits et les secrets des familles, ainsi de ce qu'on appelle les fantômes. Tout ceci sont autant des processus psychiques à l'œuvre dans l'inconscient familial. Ces intégrations et les analyses des différents éléments psychiques du passé propres à une famille donnée, ouvre des perspectives nouvelles, voit inattendues et donne une autre lecture possible de sa propre histoire familiale pour conquérir la liberté. Ainsi, c'est possible de réécrire écrire sa propre histoire de vie, son récit de vie. Donc là, ceci, c'était le contenu que je voulais vous transmettre euh, par rapport au cycle des conférences qui débuteront donc début euh, novembre 2, euh, 21, 2021, notamment les mercredis soirs de 18h à 20h. Les dates précises de ces six conférences, vous les trouvez dans le livret électronique du site euh, de l'Univa. Pour un travail plus approfondi, personnel, euh, sur votre propre famille, je vous invite, si vous le souhaitez, également de participer aussi au 10 ateliers des génogrammes qui ont lieu à partir de janvier 2022. Donc, je vous souhaite un très bon été. à bientôt et au plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous pendant les conférences. Sous le mémoire psychique familial et la liberté de soi.